Aller plus loin avec les racines d'un polynôme du second degré. Nous allons nous intéresser à la somme et au produit des racines d'un polynôme du second degré, puis résoudre avec ces outils de nouveaux problèmes relatifs au second degré. On va chercher en autonomie, on va chercher, on va raisonner. On suppose que l'équation du second degré, a x² plus bx plus c égale 0, a deux racines distinctes. Quelles sont ces racines bien évidemment, x1 égale moins b moins racine delta sur 2a, et x2 égale moins b plus racine delta sur 2a. Par conséquent, S, la somme des racines x1 plus x2 est égal, si on additionne ces deux fractions qui ont le même dénominateur, on additionne le numérateur, moins b moins racine delta, plus moins b plus racine delta. Donc ça nous donne moins 2b, parce que moins racine delta plus racine delta s'annule, sur 2a, qui est égal à moins b sur a. Et si on fait le produit, là ça va être un tout petit peu plus difficile. Moins b moins racine delta sur 2a multiplié par moins b plus racine delta sur 2a, qui est égal au le numérateur a moins b fois a plus b. L'identité remarquable, ça nous fait moins b au carré, b au carré, moins racine delta au carré, c'est-à-dire delta, sur 2a fois 2a, 4a carré qui est égal à b carré moins, on rappelle que delta c'est b carré moins 4ac, et comme c'était moins, ça fait moins b carré plus 4ac sur 4a carré, qui est égal, on réduit, 4ac sur 4a carré, on simplifie par 4a, égale c sur a. Bien, la somme des racines, vaut donc moins B sur A, et le produit de racine vaut C sur A. Ce que le manuel ne dit pas, pour ne pas encombrer la tête de nos bambins, c'est que ces relations, la somme égale moins B sur 2A et le produit égal C sur A, s'appellent relations de François Viette, illustré ici sur un timbre allemand de 2011. Né en 1540, Mort en 1603, le premier mathématicien français qui a utilisé très souvent et très très volontiers le calcul littéral ou calcul algébrique. Vous avez ici la formule de Viette, 2 sur pi égale racine de 1 sur 2 fois racine de 1 sur 2 plus 1 demi fois racine de 1 sur 2 fois racine de 1 demi plus 1 demi fois racine de etc. À ne pas confondre avec les relations de Viette, ou autrement dit, plus simplement, sans parler de Viette, les relations entre coefficients du trinôme du second degré et les racines éventuelles du trinôme du second degré. Ces relations ont beaucoup d'applications, comme on pourra voir dans une autre vidéo.